Hey hey, hey Nous revoilà Oui nous revoilà Donc euh, la première partie donc, de la vidéo sur l'église euh, est déjà sortie forcément oui. <rire> Là c'est la deuxième partie et si tu ne l'as pas vue, je t'invite d'abord à regarder euh, la première partie Pour comprendre du coup euh, cette partie là qui vient euh, la suite C'est ça, tout simplement <rire> Allez voilà. bon visionnage Salut, Salut. Toi, est-ce que c'est important d'avoir une communion fraternelle avec euh, les frères et sœurs Alors, ceux qui me connaissent vont, vont être comme ça. Mm -hmm. Parce que je suis quelqu'un de très très très timide et très... Euh, Réservé. ferme. On peut même dire que fermé. Si tu ne me connais pas, tu vas me trouver fermée. Même Moi, à la caméra. la caméra. Ah ouais ah, non. ah bon. <rire> à la caméra, il bah, y, a, y a une sœur. Elle m'a dit que à la caméra, je suis trop différente euh, qu'en vrai en fait je ne fais pas exprès mais à la caméra je suis je suis je suis ouverte. alors que dehors je suis je suis, je suis trop réservée. Oui, oui. ouais. donc du coup pour moi c'est important mais malheureusement je n'arrive pas à aller vers euh, mon ton frère ou ma soeur j'arrive pas ton prochain tout court même dans la mon rue, tu prochain, vas pas ouais, voilà, c'est ça mais euh, à la question est-ce que c'est important c'est grave important c'est important d'avoir une, une communication une communication <rire> c'est <amignon. rire> mignon c'est mignon avec euh, les frères et sœurs, c'est hyper important c'est important. et euh, moi j'apprécie énormément ça, quoi. Mm -hmm. moi c'est ce dont je suis à la recherche aussi quand je, je quand cherche une, une église, église. Ouais. c'est avoir une communion, je ne peux pas être dans une église où je n'ai pas euh, des, des liens, où je n'ai pas une attache avec des frères et sœurs, ouais. je ne peux pas euh, après donc euh, oui moi je suis un peu plus sociable mais déjà j'aime bien avoir des, des points communs, moi en fait le fait que tu sois mariée, ça va tout de suite euh, ouais, dit pour moi, que, je raconte, <rire> que je suis proche d'elle en fait. C'est vrai que le Seigneur il, a, il permet des, des situations comme ça pour, euh, pour une personne qui a des similitudes avec nous, ouais. pour que le contact soit plus facile, le dialogue soit beaucoup plus euh, fluide mm. et du coup euh, qu'on ait une communion fraternelle, même si c'est avec des personnes avec qui on a plus des affinités. des fois on peut pas avoir avec tout le monde, mais euh, rien que d'avoir quelques affinités, euh, tout ça, bah, moi je trouve ça hyper important et moi c'est ce dont je fais à la recherche. J'aime énormément être avec les personnes, mmh. parler, discuter, euh, donc même des problèmes qu'on peut rencontrer. Donc oui c'est très très important. important. D'ailleurs tu sais euh, samedi il y avait des de prières ouais. et ils ont fait exprès donc qu'on on eu vers des gens qu'on ne connaît pas. Ah. Et moi je suis allée vers une, une personne âgée et franchement j'ai dit mais... Eh, je ne sais pas, elle, elle m'a transmis trop de, Donc de douceur. Oui. De, et je me suis dit, mais vraiment, Seigneur, il faut vraiment que j'arrête <rire> d'être timide parce qu'il y a des gens, il y a des perles dans l'Église. Il y a des perles. Et euh, du coup, euh, pour toi, est-ce que la communion fraternelle va dépendre de la grosseur, de la taille de l'Église, en fait Je pense que euh, la communion... La, <rire> la communion fraternelle ne dépend pas de la taille, mais l'intensité ou le fait de le ressentir dépend, moi je suis dans une église, j'étais avant dans une église petite et quand tu entres, tu te sens chez toi, <rire> clairement tu, tu sens en fait que, entre guillemets, tout le même... monde se connaît, mmh. on prend de ses nouvelles, euh, pff, voilà. Et ici par exemple, quand tu vas à l'église, bah, tu sens, de... enfin, tu sens, tu sens l'amour, tout ça, mais euh, moi dans l'église, je pense qu'il y a peu de personnes qui me connaissent par hein, exemple, tu vois. Parce qu'elle est grande, mais ça ne veut pas dire que les gens ne, ne, ne sont pas intéressés. Moi, de me retrouver dans une église aussi grande, après, je pense qu'il y a plus grande. Il y a plus grande, hein, il y a que... des grande... ah, oui. <rire> églises de demi. J'ai aux, je... me... aux États-Unis, des fois, c'est dans des amphithéâtres, ouais. à trois étages, des trucs immenses. Mais moi. Moi, je pourrais pas être dans une grande, grande, grande. grande des méga églises comme ça, je ne peux pas. Mm. Mais euh, plus... moi, je pense que la... ça va dépendre de la taille. Plus l'église est grande, et moins tu connais personnellement les gens. Je ne sais pas pourquoi, moi, c'est ce mon ressenti. Hein. Mais, oui, donc l'intensité, le niveau, mais la communion fraternelle. Bah moi, par exemple, la communion fraternelle, je ne l'ai pratiquement qu'avec les jeunes. Hein. Les, les anciens et les, les adultes, on ouais, enfin, ouais, ouais, est vrai, non, ont, ouais. des adultes, on est des jeunes adultes. Mais les adultes un petit peu plus mûrs, mmh, je, ouais. je ne les connais pas. Mmh. Les, les, la communion aujourd'hui fraternelle que j'ai, c'est avec, avec les, les jeunes, jeunes la, toute la jeunesse de l'église. Là je partage des moments de prière, je partage des moments conviviales, euh, des, euh, tout ce qui est autour euh, de la jeunesse. Pour moi la communion fraternelle c'est euh, simplement bah, que l'église bah, se connaisse, bah, connaisse chacun des membres, se connaisse mutuellement, euh, personnellement. Et prends le soin de prendre les nouvelles des uns et des autres, mmh. euh, de prier les uns pour les autres et de sédifier les uns et les autres. Mais là, je peux te dire à l'heure d'aujourd'hui, que j'ai dans ma tête, hein, c'est divisé en limites en deux. Euh, j'ai le côté... <rire> ça va. <rire> j'ai l'église, mais il y a le côté, côté jeunesse et, et côté, côté autre. Ouais. Autre, ça va être tout ce qui est adulte, machin, machin que je ne connais pas, je ne les connais pas, mmh. je peux pas, oui ce sont mes frères et sœurs, ok, mais tu vas me donner leur prénom, je vais la voir, je vais voir la sœur dans la rue, je ne, je vais pas lui dire bonjour, vais... parce non, que tu ne l'auras pas reconnue. Voilà, et elle pourra être frustrée, peut-être que moi elle m'aura reconnue, elle va être frustrée, elle va me dire mais regarde, elle m'a pas dit bonjour, mmh. alors que moi je ne connais pas son prénom, je ne la connais pas, je ne sais pas qui elle est. Ouais. Est-ce que c'est normal, enfin peut-être que non, et moi je pense que c'est à cause de la taille. Plus l'église est grande et moins tu vas connaître tes frères ouais. et soeurs. En fait. Donc, du coup, la communion fraternelle, il faut la travailler en fonction de l'église. Ouais. Plus elle est grande, il faut, faut vraiment. Il faut travailler vraiment ça. Euh, que, euh, je ne dis pas forcément le pasteur, hein, mais que l'ensemble des personnes sur l'estrade incite. Et c'est pour ça que tu as cité un exemple un peu plus avant. Ouais, ouais. Je ne sais pas si tu vas le passer. Euh, le fait d'aller à la rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Parce que là, souvent, il euh, y a des choses qui s'organisent que « Ah, ça, c'est la jeunesse, ça, c'est les anciens, mmh. ça, c'est les adultes. » Du coup, on ne se mélange pas. Et je pense que si on faisait des inter-âge, euh, inter, euh, ah, je ne sais pas comment on dit, qu'on se mélangeait un peu plus ou que le pasteur disait « bah On va dire euh, on passe un moment chez le voisin, chez mmh. la et tout. » Euh, je pense qu'on se connaîtrait plus et la communion fraternelle serait solidifiée. Et même des fois, je sais pas faire des repas d'église, mais entre guillemets, forcer un jeune mmh. à se mettre à côté d'un moins jeune, un autre à se mettre à côté de. C'est ouais. Sinon, on va rester contre nous. Mais si on oui, fait <rire> si un repas encore à l'église, on va rester entre nous. Mais obligé. Bah, moi, mmh. je serai avec Caro euh, et puis on connaît sûr. la suite. Quoi. On va toujours être entre nous et on va pas parler aux autres. Mmh. Ça, c'est clair et net. Donc ça, c'est un peu dommage et moi, je pense sincèrement c'est dû euh, à la taille de l'église. Ouais, ouais. Plus l'église est grande et grosse et moins ouais, tu, ouais. tu connais tes frères et soeurs. J'aimerais te poser une question sur un autre sujet. Euh, que penses-tu de la manière de s'habiller à l'église Pour toi, faut-il avoir une manière de s'habiller Est-ce que c'est important Maman <rire> Je dirais que je pense à ma mère. Hein. Ah ouais, euh... <rire> ouais, je pense à mon père peut qui me regarder. <rire> Aïe, aïe, aïe. Euh, il faut que tu t'habilles de façon décente en fait. Il faut que je pense pas qu'il y ait des styles vestimentaires, mais je pense qu'il y a un code vestimentaire à respecter. C'est-à-dire tu vas pas mettre des trucs qui montrent tes formes, des vêtements où tes mmh. formes sont très dessinées, oui. voilà. Moi pendant longtemps j'ai pas pris conscience de cela. Euh, moi je reviens quelques années en arrière où euh, en effet mon père me reprenait sur la manière dont je m'habillais pour aller à l'église. Mmh. Euh, rien que ses regards en disaient long euh, <coughs> pour dire que ma tenue n'était pas appropriée. Après, c'est vrai que, euh, bah, avec le temps, euh, ben, bah, hein, j'en ai plus conscience. J'ai admis que ce qu'il disait était vrai. Au début, je, je, re, je ai, hein. Je disais que c'était que j'avais, je m'habillais comme je voulais. Euh. Et le pire, c'est que tu étais, tu étais, pas en train de te mentir. Ah non non non, j'étais en train de me mentir. Ouais, mais je me vois très bien je dedans. Me, ouais, je me. Je trouvais que il n'y avait, il... Il avait pas de mal en mmh. fait. Je m'habillais comme je voulais, j'étais bien comme j'étais. Mais en fait, il faut s'habiller tout simplement euh, de manière à plaire à Dieu. En fait, on ne vient pas à l'église pour faire la belle, pour se montrer, pour montrer ses atouts... Euh, ça, pour moi c'est pas le lieu mmh. c'est ni le lieu ni l'endroit pour le faire et aujourd'hui je suis en capacité de le, de le dire parce que c'est ce que j'ai pris conscience même si c'est tardivement je le conçois mais j'en ai pris conscience euh, aujourd'hui et même par respect pour mon mari euh, mon mari me reprend <rire> il me dit non tu t'habilles pas comme ça et tout et même par respect euh, pour moi même euh, et pour lui euh, maintenant je fais vraiment attention de la manière dont je m'habille après je dis pas qu'il faut s'habiller comme nous on s'est habillés, là on colle mmh. roulé euh... Non, là c'est à cause du temps, il fait un peu frais, on s'est habillé comme ça. Mais il y a des chemisiers, euh, on le boutonne bien, il y a des chemisiers très euh, jolis, euh, qui font très habillés, avec une belle jupe euh, taille mmh. euh, en crayon, euh, voilà. Après les filles, si vous n'avez pas d'idées, on peut vous aider. <rire> bah oui, on est là pour ça, hein. on, on est, est des vrai. sœurs, on est là pour ça aussi. Donc, euh, moi, je trouve que c'est très important, euh, rien que aussi la manière dont les frères et soeurs vont nous voir. Des fois, ils vont pas oser nous le dire en face, mais ils vont chuchoter entre eux, regarde comment elle s'est habillée, enfin, tout ça, il faut à, à éviter. Hein. Ton habillement peut être vraiment une chute pour quelqu'un. Et aussi, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais je pense que l'habit est très, très important. Ouais. Et je pense que ça en dit quand même sur qui tu es et aussi sur ton niveau, entre guillemets, de relation avec Dieu. Moi, je pense. Imagine-moi, d'accord tu, tu me connais. Oui. Un jour, tu me vois dans la rue, j'ai une jupe qui... On voit presque le début de mes fesses, enfin la fin de mes fesses. On voit mon, mon décolleté. Tu te dis, bon, spirituellement, je pense qu'elle va pas très bien Forcément. Tu sais que... Attends, tu sais que, <rire> que je... est bien, elle est euh, Il y a un, un truc, instinct, il, a un <rire> il faut truc, que là, je prie pour elle. <rire> faut que <aussi> prie. <rire> mais comment parce que tu, tu me vois là à l'église, et tu me vois, par exemple, dehors, habillée comme ouais. ça, tu te dis... Moi je pense que l'habit fait pas le moine, certes, mais la vie en dit long. Oui, bah, franchement, euh, à méditer, et enfin je pense que c'est quelque chose, euh, c'est hyper, euh, c'est vrai en fait, c'est une, mm -hmm. mm -hmm. une vérité, c'est une vérité. vie en dit sur ta relation avec Dieu, et en dit long sur toi, mm -hmm. sur toi en fait, et ta perception de voir les choses. C'est tout ce que vous en pensez. Moi ça a été le cas en tout cas. Mm -hmm. Vous qui n'êtes pas mariés, ou qui êtes en fiançailles, ou en cours de vous marier, euh, toi j'aimerais avoir ton avis sur le fait est-ce qu'il faut absolument se marier à l'église moi c'était clair et net obligé <rire> moi je pense que c'est obligé de se... enfin obligé, je pense que c'est important de se marier à l'église euh, pourquoi parce que pour moi c'est à la mairie je me marie pour être en règle vis-à-vis, euh, -vis, juridiquement. Voilà, juridiquement à l'église je me marie comme pour mettre une bénédiction sur mon mariage mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas comment expliquer, à la mairie Dieu est là aussi tu vois ou pas? Oui, bien sûr. Dieu est là aussi mais je pense que c'est important de, de le faire à l'église, déjà témoignage parce que les, les gens t'as invité, ils viennent à l'église ils entendent témoignage. la parole ouais. pour tout chrétien pour moi c'est passage obligatoire à l'église, voilà. pour moi c'est ça parce que euh, selon la loi bah, les lois humaines font que tu passes à la mairie mmh. Mais devant le Seigneur, devant euh, l'ensemble des. Même comme tu dis, les... si tu as des gens qui vont assister à ton mariage et qui ne sont pas chrétiens, c'est pour eux l'occasion d'entendre euh, qu'est-ce que est le mariage devant le Seigneur, mmh. euh, qu'est-ce qu'il n'admet pas, qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il souhaite pour un couple marié. Ça. Euh, donc, euh, témoignage, euh, volonté du Seigneur, tout ça, ça répond euh, pour moi aux attentes euh, de Dieu. Donc euh, oui, pour moi il est nécessaire euh, de, de célébrer le mariage euh, à, à la mairie et à l'église, mmh. tout simplement. Autant, euh, je pense qu'il ne faut pas juste le célébrer à l'église, je pense aussi que la mairie c'est très très important. C'est exactement ça mmh. et euh, j'aimerais t'interpeller pour savoir qu'est-ce que tu dirais à une personne qui te dit « je ne peux pas venir à l'église parce que je vis dans le péché ». Moi, je lui dirais, écoute, je suis chrétienne, nous sommes tous des êtres humains. Donc, si tu trouves une personne parfaite qui n'a aucun péché à l'église, il faudra que tu me dises. En gros, je pense pas, non, je pense au contraire. <rire> non, au contraire, si tu as, un, tu vis, enfin, je sais, pas, je sais pas si je peux dire ça, ouais, mais si tu vis dans le péché, viens à l'église. Il faudra que tu mettes le verset Romain, là, tout, ce, tout son péché et son est mmh, ouais. de la gloire de Dieu faut pas s'attendre à des églises parfaites ah, mais... peut-être que tu es pas chrétien tu vas te sentir jugé par des regards ou des messes basses mais cela ne doit pas euh, enrayer euh, le fait que tu veux en savoir plus sur jésus et euh, que tout simplement tu veux y aller à l'église pour euh, voir s'il est possible pour toi d'arrêter ce que tu fais aujourd'hui et, euh, et voilà et, et en être délivré Donc, c'est pas parce que tu vis dans le péché que euh, loin de toi l'ennemi ce que tu dois arrêter enfin que tu dois pas y aller ou que si tu es chrétien et que tu es dans le péché que tu dois plus y aller mmh. t'arrêtes euh, pas sous les regards des gens c'est des êtres humains oui oui, ah, oui euh, même en tant que chrétien on peut commettre euh, des fautes on mmh. commet des fautes malheureusement des fois c'est pas fait exprès on reste des humains et euh, c'est pour ça quoi c'est ça euh, bah, pour finir j'ai une dernière question à savoir pour toi, est-ce qu'il est possible qu'on quitte son église sur un désaccord avec son pasteur ou avec un membre de l'église Quitter l'église parce que tu es en désaccord ouais. euh... <rire> J'ai un peu l'impression que euh... Alors, qu Elodie et moi, ne sera pas trop d'accord. <rire> <rire> ah bon Mais je tu sais connais pas, pas marie je, je sais pas, j'ai l'impression. <rire> Alors, dites à... Non, en fait, je répondu? pense que... Euh... Si as un désaccord avec un membre de l'église, déjà première chose, de toute façon c'est écrit dans la Bible, il faut que tu ailles lui en parler. Ouais. Si ça ne fonctionne pas, tu prends un témoin, tu vas avec cette personne. Si ça ne fonctionne pas encore, le pasteur, donc on connaît, euh, je ne sais plus c'est quel verset d'avoir oui. dit. À mon avis, c'est une question de caractère et de personnalité. C'est-à-dire, il y en a certains, enfin moi, si je suis fâchée, s'il euh, y a un conflit avec une, un frère ou une soeur, oui. Je sais que je connais qui je suis, enfin je connais ma personnalité, je sais que je vais essayer d'arranger les choses. Oui. Et je vais vraiment essayer, il hein. faudra vraiment, <rire> ouais, <rire> je sais que je vais vraiment essayer d'arranger les choses. Oui. Mais après comme tout le monde, tu sais qu'il ne faut pas trop non plus forcer, euh, quand la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Elle veut pas. Moi je pense que je ne pourrais pas rester dans l'église si j'ai je... ouais, si un conflit avec, euh... enfin, si je sais que l'autre personne a un truc contre moi. Elle ne veut pas te parler. Ouais, je sais que j'y réfléchirai beaucoup, ça va... De trop dans ta ouais, tête, trop, et... trop, trop. Mmh. Quant à moi, <rire> euh, moi, euh, si jamais j'ai offensé une personne et que je viens vers la personne lui demander pardon et qu'elle refuse ou qu'elle n'est pas réceptive à mes excuses, à la réconciliation, euh, ben bah, écoute, euh, je lui dis Mon frère, ma soeur, c'est entre toi et Dieu. Moi, après, je peux faire quoi de plus je, je après, ça, c'est pas mon pouvoir. Mmh. À partir, moment, euh, à partir du moment où je me suis excusée, euh, voilà c'est entre la personne et Dieu. Et du coup, moi, je vais continuer d'aller à l'église. Pareil, si on m'a offensée et que j'ai fait euh, la remarque euh, au frère ou à la soeur, écoute, euh, ce que tu m'as dit, ce que tu m'as fait, ça m'a blessé ça m'a offensé Mais que la personne ne veut pas l'entendre, qu'elle ne veut pas le comprendre ni le concevoir, ben, c'est entre elle et Dieu. Après, euh, moi, ça va pas... Me je ne vais pas quitter l'église pour autant. Mmh. Moi, comme tu l'as insisté, c'est une question de caractère, de personnalité. Là, si on n'est pas euh, d'accord sur euh, la manière d'être, c'est parce qu'on a une personnalité différente, on a un caractère différent, c'est pourquoi ça ne va pas nous atteindre de la même mmh. manière, en fait. Ça ne va pas nous atteindre de la même manière, la sensibilité n'est pas la même. Ça. Et, et c'est pourquoi, euh, moi, je sais qu'en tout cas, ça ne me dérangerait pas de rester dans l'église et... Euh, et voilà, après, euh, si, ça, si ça va mieux après, ça va mieux. Tant aussi, mieux! Après, c est, c est pas, pas... En tout cas, on attend vos retours là-dessus. Oui. À savoir si ça vous est déjà arrivé. Euh, Qu'est-ce que vous, vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez fait si ça est arrivé? Voilà, aussi. exactement. On est, on est ravis d'échanger avec vous sur le sujet. Et euh, en tout cas, euh, voilà, la vidéo arrive à son terme. Elle, Elle fait la, de la fin, fin pour moi. Je vous plaisir. Et euh, bah merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous en avez resté. Et ouais. en tout cas, euh, on vous propose de la partager si ça vous a plu, si le thème vous a plu. De mettre des likes si vous avez aimé. Exactement. Des j'aime. Des, des j'aime. <rire> Et en tout cas, on vous fait des gros bisous. Et euh, on vous dit à bientôt. Pour la prochaine vidéo. Bye. <rire>